Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour être prévenu des prochaines astuces minceur sur cette chaîne tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment que vous connaissez certainement. Nous allons parler du céleri. Alors le céleri, pourquoi le céleri Parce qu'il contient en fait son composé chimique est très intéressant pour la perte de poids. Il contient de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine E, évidemment la vitamine antioxydante. La vitamine C. Alors, il contient du fer, du soufre, du cuivre, potassium, zinc, phosphore, aluminium, manganèse. Tout est dedans. Tout ce que vous avez besoin pour une très bonne santé. perdre du poids et être en bonne santé, c'est le top pour vous. C'est ce que je veux pour vous. Alors, donc, il contient des minéraux indispensables à un bon fonctionnement de l'organisme. Pour le choisir, vraiment, choisissez-le. Vraiment, bien vert sans tache ni coupure, donc ni trace ni coupure, vraiment bien vert, euh, enveloppé dans un linge propre et humide pour vraiment bien le conserver, tout simplement. Alors, il contient 95% d'eau, il a vraiment un effet hydratant et dépuratif, c'est vraiment magnifique si vous voulez perdre du poids avec. Il élimine aussi les toxines dans votre corps, donc vraiment faire une détox avec ça, c'est juste le top, hein, parce que l'inflammation silencieuse due aux aliments industriels, voilà, ça c'est vraiment le top pour éliminer l'inflammation dans votre corps. Alors, il élimine aussi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la rétention d'eau. Ses propriétés se trouvent au niveau des tiges, des graines et des... Un peu moins au niveau des feuilles. Donc, privilégiez les tiges pour vraiment avoir l'apport nutritionnel dont vous avez besoin et surtout aussi l'eau qui a un effet dépuratif. Alors, vous pouvez le consommer cuit. Bon, évidemment, ce serait mieux de le consommer cru. Moi, j'aurais du mal à le consommer cru. Je pense que vous aussi, vous aurez du mal à le consommer cru. Peut-être que pas, mais si vous faites partie des gens comme moi qui ont du mal à le consommer cru, vous pouvez le mettre dans vos jus minceurs. minceur. Donc, vous mettez une, voilà, plusieurs pommes, hein, donc 3-4 pommes, 3-4 pommes, deux branches de céleri, vous allez sentir un peu de gingembre pour relever le goût, et vous allez sentir comment cette, voilà, cette potion magique, si je peux l'appeler, va brûler les graisses dès les premières semaines d'application. Alors, si vous désirez perdre 10 kg dans les 5 mois à venir, donc j'aime quand vous vous projetez, imaginez vraiment dans les 5 mois à venir, je perds 10 kilos. Qu'est-ce que je reporte Mon pantalon que j'ai acheté en solde, mais qui ne me va pas. voilà. Qu'est-ce que je ferais Est-ce que je me montre mieux Est-ce que je peux aller enfin en piscine Est-ce que je pourrais enfin montrer mon ventre qui dépasse à chaque fois Est-ce que je pourrais remettre mes pantalons Parce qu'en fait, je n'arrive pas à les fermer à cause de mon ventre. Imaginez 10 kilos en moins dans les 5 mois à venir, Est ce que ça serait pour vous. Alors, si vous, vous voulez vraiment avoir 10 kilos en moins, je vous coache. Vous avez 45 minutes de coaching gratuit avec un membre de mon équipe ou moi-même. Écrivez-moi sur WhatsApp pour prendre un rendez-vous. Tout simplement, le lien est dans la description. Une fois cliqué dessus, vous aurez mon numéro de téléphone ou mon numéro est certainement dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour votre perte de poids 10 kilos en 5 mois sans sport et en mangeant ce que vous désirez. À très vite